Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo récapitulative du Colmar eSport Show et du tournoi yu gi -Oh! qui a eu lieu. Vous le savez sans doute, mais mon deck de prédilection, le deck que je joue assez régulièrement, c'est le deck Aroma. Aroma, je vois plus le comme vous voulez, moi j'aime bien le dire, le deck Aroma. Donc j'ai joué ce deck là au Colmar eSport Show lors du tournoi WCQ. Et d'où c'est pas exactement passé comme je l'aurais espéré. Déjà, faut savoir que le tournoi s'est déroulé en 8 matchs. Et mon premier adversaire avait un deck Salamangrande. Je pense que tout le monde connaît ce deck. Alors habituellement, lorsque je joue mon deck Aroma contre Salamangrande, ça se passe relativement bien. J'ai ouais, un bon ratio, mais là, étrangement, j'ai brique. C'est-à-dire que grosso modo, pour ceux qui ne savent pas, j'ai euh, pioché que des cartes que je ne pouvais pas jouer du tout. J'étais bloqué. Donc j'ai perdu la première manche A la deuxième manche Rubrique Ouais Avec les mêmes cartes à peu près Donc je me suis fait rapidement dépouiller sur mon premier match Autrement dit le moral était déjà à zéro Là j'étais pas bien, j'étais en PLS hein. J'étais sur la table à hein, moitié allongé euh, obscurity qui me tapait sur l'épaule En mode tout va bien se passer, tout va bien... non je déconne Mais voilà il me restait encore 7 matchs Alors je me suis dit quand même on va voir que... Où, jusqu'où peut aller Ce deck à Roma alors, le deuxième match, il s'est fait contre un dino lutteur. Et euh, Ok, la première manche, je me suis fait éclater. Première manche, pareil, briques à nouveau. Bon. Je me suis dit, là, c'est que le deck, il tombe pas bien. Euh, trois briques d'affilée, là, il y a un problème. Avec les mêmes cartes en plus. Donc, euh. Voilà, j'avais pas, pas pris l'habitude encore de, de mélanger une carte par une, vous savez, en les mettant euh, face verso. Et après, les réunir remélanger, tout qu'après il coupe le deck j'étais vraiment juste, je mélange à la main et après il coupe, donc là j'ai vraiment bien bien bien mélangé. et là ça s'est mieux passé, c'est à dire que j'ai pu j'ai pu bien me protéger bien le faire chier mais je me suis fait éclater quand même, mais j'ai tenu c'est à dire que j'ai tenu presque, il restait peut-être 5-6 minutes au time, donc ça va, j'étais assez fier de moi, je me suis dit bon il a résisté, mais je me suis fait dépouiller, mais il a résisté c'est joué à pas grand chose en vrai euh, je pense que j'aurais une ou deux cartes qui me manquaient, mais c'est comme ça Yu-Gi-Oh, de toute façon, c'est toujours à une ou deux cartes. Troisième adversaire, le deck <rire> Est-ce que j'ai vraiment besoin de préciser comment ça s'est passé. <rire> ah donc, le deck Orcust, c'est un peu comme si vous voyez, il y avait un tunnel qui était un peu trop petit, où dedans vous vouliez faire passer un avion. Lui, c'était le tunnel, moi j'étais l'avion, c'est pas passé. Non, je me suis fait euh, déglinguer, j'ai pu faire chier un petit peu, mais pas des masses. Euh, le deck tourne pas bien face à Orcuste. Ensuite, j'ai affronté un autre deck, c'est à la main grande. Et là, par contre, ça s'est bien passé. Comme j'ai pas brique, en fait, du coup, ça a été euh, assez rapide. J'ai pu euh, rapidement euh, contrer, c'est-à-dire que grâce au combo euh, Vent béni, Vent humide, Vent sec, plus euh, Kananga et euh, Jardaromage aussi qui a aidé, mais surtout Bergamote, euh, plus les Link et autres, j'ai pu avoir une grosse force d'attaque. Plus fort, même que ça, mon grand. Des meilleurs effets. À chaque fois que j'ai des points de vie, je détruis ces monstres grâce à Vensek. Du coup, ça s'est bien passé. Première victoire. Avec Vensek, son deuxième effet, c'est que je sacrifie mes points de vie. Si j'ai plus de 3000 points de vie que lui, je, je sacrifie la différence de points de vie. Euh, contrepartie, je détruis tous ces monstres qui ont une attaque inférieure au point de vie que sacrifié. J'avais 4-5000 points de vie plus que lui, donc tous les monstres qui n'avaient pas 4-5000 d'attaque, je les ai détruits. coup après, j'ai attaqué. Voilà, c'est comme ça que j'ai gagné. Cinquième match. Et là, ça a été un combat assez intéressant. C'était contre un deck zombie. Mais un bon deck zombie hein euh, Bon j'ai perdu malheureusement mais ça c'est pareil là ça s'est pas joué à grand chose euh, J'ai perdu aussi un petit peu presque au time en fait euh, J'ai pas assez euh, J'ai pas assez tempo malheureusement J'aurais peut-être dû tempo un petit peu plus parce que le, le fait le principe du deck Aroma c'est vous savez c'est d'avoir plus de points de vie que l'adversaire Et euh, je les ai un peu trop bouffés pour pouvoir euh, aller chercher des ressources à cause de ça Avec son deck zombie voilà Mais il m'a bien fait chier parce qu'il transformait mes monstre Aroma en zombie à cause de ses cartes terrain et autres, euh, du coup bah, je pouvais pas trop faire de combos non plus mais j'ai tenu, c'était pas ouf mais j'ai tenu Dixième match ça a été contre un deck rituel et là c'était sympathique parce que c'est pas un rituel euh, en cyber, c'était un rituel un, un, mélangeant un peu de tout en fait il utilisait les gens cyber surtout comme ressources. et euh, parce qu'il avait euh, aussi des rituels héros et en fait les rituels, il y avait le rituel héros qu'il avait il permettait en fait de negate totalement les effets de détruire la carte c'était euh, à volonté en plus, donc je connaissais même pas cette carte et euh, avec une bonne défense 2008, euh, du coup il l'avait laissé en mode défense et euh, de là, après il utilisait toutes ses ressources pour me contrer, et avec des petits monstres après il m'attaquait petit à petit et voilà. Mais c'était bien sympa comme duel comme Septième match ça a été contre héros, euh, victoire, euh, c'était héros masqué et héros, enfin il avait fait un mélange entre héros masqué et héros élémentaire. Et euh, du coup avec des links et autres invoquer plusieurs héros et... Mais ça s'est bien passé aussi J'ai pu gagner euh... sans... Le deck aroma a gagné sans trop de difficultés contre le deck héros euh, Mais c'était sympa parce que ça sortait un petit peu Des, des, des decks qu'on avait l'habitude de voir Donc c'était agréable Et pour terminer le 8ème match Et là aussi ça a été contre un deck héros Mais <rire> Deck héros beaucoup plus poussé quoi Je me suis fait rouler dessus comme un rouleau compresseur Qui roule sur euh, sur un tube de dentifrice hein. Ma tête est explosée quoi J'ai eu le temps de rien faire bah... Il l'avait tellement bien géré que en je sais pas en un tour il arrivait à invoquer euh, 7-8 monstres. En fait le seul truc aurait pu le faire c'est Nibiru mais j'ai pas invoqué Nibiru. Par contre j'ai un Tyrion à côté de moi. Donc voilà c'était la petite vidéo récap de ce WCQ avec le deck Aroma. Euh, je pense, je vous confirme pas ça, mais je pense que le deck aroma je vais le mettre de côté pour l'instant. C'était vraiment je voulais voir ce qu'il voulait ce qu'il allait valoir dans le WCQ. On m'a conseillé de mettre d'autres cartes dedans, mais j'en serai à un stade où je change aussi un peu de deck. Du coup, il y a certains decks qui m'intéressent. J'hésite entre faire un mélange Mère surrur danger ou euh, changer euh, et améliorer un Exodia aussi. Après, j'ai mon deck Marincès aussi qui tourne pas mal, mais je je sais pas encore. Je sais pas encore. Donc voilà. N'hésitez pas donc à venir aussi sur les lives, me suivre sur Twitch pour voir les, les Yugi samedi qu'on fait, donc tous les samedis soir des lives Yu-Gi-Oh, des duels, c'est cool, et des fois il y en a aussi un petit peu en semaine, donc n'hésitez pas à me suivre aussi sur tous les réseaux sociaux et compagnie, à vous abonner à la chaîne, à lâcher le petit pouce bleu, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, portez-vous bien, à bientôt.